Coucou les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit souci d'ongles cassés. Euh, donc euh, voilà, ça fait à peu près deux semaines maintenant que je me bats pour éviter de casser davantage mon ongle. Et donc là, l'objectif, ça va vraiment être de vous montrer comment réparer un ombre de manière totalement invisible. Alors, j'avais fait aussi une petite cassure sur ce côté-là parce que je m'étais vraiment cogné les deux doigts en même temps. Donc, en fait, j'avais eu euh, donc une petite fissure sur ce côté. Et euh, voilà, je vous mets au défi de retrouver vraiment la fissure parce qu'en fait, euh, là, là, le, le camouflage en fait, de la fissure s'est fait parfaitement bien. Donc, en fait, l'objectif, ça va être de vous montrer comment j'ai fait sur mon ongle et de vous montrer donc euh, comment le faire à votre tour également. Donc en fait il y a plusieurs manières de réparer un ongle qui va être cassé, fissuré, fendu. Et donc tout simplement ça va être en général euh, ben, d'utiliser du papier qu'on appelle du papier de soie ou de la fibre de verre. Voilà c'est un papier qui va être euh, un petit peu autocollant quand on va le décoller. En fait et quand on va le coller dessus en fait ça va permettre de réparer Donc on va utiliser de la colle à capsule pour pouvoir réparer son nom Par contre l'inconvénient qu'il y a c'est qu'on va le voir Moi je voulais vraiment une réparation qui soit totalement invisible Et en fait euh, donc voilà j'ai trouvé la solution Vous pouvez donc utiliser alors ça je l'ai vu aussi d'autres techniques, un mouchoir en papier, donc là en fait vous pouvez, alors là c'est vraiment la méthode pas du tout professionnelle vous pouvez essayer donc de séparer un petit peu les fibres du mouchoir et d'utiliser vraiment juste, voilà, quelque chose de très très fin pour venir renforcer votre ongle donc ça on va dire c'est la méthode la moins professionnelle ça c'est déjà donc avec le, le papier de soie c'est déjà beaucoup plus professionnel par contre on verra euh, donc le papier. Le problème que ça pose, c'est que si euh, vous voulez donc avoir des ongles qui restent très naturels, et eh bien euh, vous le verrez et ce ne sera pas très joli. Donc en général on utilise cette technique quand on veut euh, mettre par exemple un gel de couleur par-dessus. Je peux vous montrer ce que ça donne, si j'arrive à décoller. C'est un petit peu compliqué de le décoller. Parce qu'en fait, il y a un papier. Mais il reste quand même assez... Alors, je vais le prendre de l'autre côté. J'avais déjà coupé des petits bouts. Comme vous pouvez le voir. C'est vraiment pas facile. Voilà, j'ai réussi. Donc en fait comme vous le voyez ça reste quand même assez, euh, assez opaque et quand vous allez le, le coller sur l'ongle en fait le problème qu'il y a c'est que ça va vraiment se voir donc, je, je vous montre juste ce que ça donne voilà ça fait vraiment euh, pansement et c'est pas du tout l'effet que euh, que je voulais sur mon ongle. donc je vais vous montrer comment faire tout d'abord bien sûr on désinfecte ses mains euh, c'est bien sûr la base quand on a des ongles un petit peu brillants comme ça, ce qu'on va faire, donc naturel bien sûr, on va légèrement les dépolir. Et on va faire ce qu'on appelle une petite préparation de la surface. Donc en dépolissant et puis donc en euh, en utilisant du cleaner pour nettoyer la surface. Donc une fois que mon ongle est bien dépolie, je vais venir prendre mon carré de cellulose et mon cleaner afin de bien nettoyer la surface. Donc en fait, là je vais vous expliquer simplement que pour réparer de manière voilà, le plus professionnelle possible et surtout de manière transparente, eh bien on va utiliser un gel, tout simplement. Donc je vais commencer par le gel de base. Vous allez voir, hein, c'est très facile et très rapide. Donc le gel de base Naturali. Il faut vraiment très très peu. Donc je re-nettoie toujours bien mon pinceau avant d'utiliser du gel. Et on va en prendre vraiment très très peu. Juste avec la pointe du pinceau. Attention de ne pas toucher la peau, ni les cuticules. Et si vous avez un peu trop de matière, vous pouvez toujours en retirer. Et donc bien retirer le surplus. Voilà, on va maintenant laisser catalyser notre ongle pendant environ 90 secondes. Et voilà, mon ongle a catalysé, donc maintenant surtout je n'enlève pas le film de dispersion. Là on voit que la cassure est toujours encore là, tout simplement parce que euh, c'est à ce moment là qu'on va venir réparer la, la cassure. Alors il y aura plusieurs options, vous pourrez choisir donc le gel fibre clear, en fait le fibre clear va être transparent. Donc si vous voulez vraiment un effet très naturel, très transparent, on utilisera plutôt celui là. Sinon, vous avez aussi l'option d'utiliser le fibre nude. Le nude sera plus intéressant si vous voulez faire une cam un camouflage complet de la plaque. De même, si vous utilisez le fibre pink bébé, euh, donc là, ce sera pareil, ce sera plus pour venir donc camoufler la plaque. Moi, j'ai décidé d'utiliser un autre produit aujourd'hui. C'est celui que j'ai utilisé sur mon pouce. Alors en fait c'est le... Euh, ah non, c'est pas le Easy Flex. Quoique le Easy Flex est top aussi. Euh, le Easy Flex est légèrement rosé, mais c'est un rosé transparent. Donc qui est vraiment très très joli aussi. Tiens, on pourrait le faire avec le Easy Flex d'ailleurs. Mais j'avais utilisé en fait le... Voilà, le Milky. Alors pourquoi j'ai utilisé le Milky alors comme vous pouvez le voir, il est légèrement blanc. En fait, je me suis rendu compte euh, que ce gel-là était vraiment top pour les personnes qui voulaient en fait, avoir un, un résultat vraiment très très naturel et qui voulaient en fait avoir un, un, un ongle à l'avant qui reste relativement euh, blanc, relativement clair. Voilà, donc euh, pour éviter donc justement d'avoir un effet trop rosé avec un gel plus, euh, plus pigmenté, le fait d'utiliser un gel légèrement blanc va permettre en fait d'avoir vraiment quelque chose de très joli et quand vous avez des ongles très courts et que vous voulez faire une manicure euh, qui va ressortir vraiment très très naturelle vous pouvez utiliser le milky il va être top dans ce cas là donc je vais quand même le faire au milky quoique j'aurais pu tester quand même celui là pour vous montrer la différence je vais quand même vous, tester, euh, vous montrer celui là comme ça vous pourrez toujours voir la différence entre mon pouce et mon index même si sur moi c'est pas tout à fait la même chose, ce sera pas grave donc le Easy Flex est vraiment vraiment génial si vous voulez en fait travailler sur des ongles à problème des ongles cassants, des ongles mous, toutes ces choses là donc dans ce cas là, ça peut être une bonne option par contre voilà, il sera un petit peu moins euh, clair que, euh, que l'autre il va être légèrement, très légèrement rosé donc c'est vraiment un rosé transparent Donc on va venir appliquer le gel Donc très doucement On ne veut pas appliquer trop de gel Euh, donc voilà, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer maintenant de mettre bien le bombé au milieu, donc faire quelque chose d'assez fin sur l'avant, assez fin sur le haut et assez fin sur les côtés. Alors même si vous êtes toute débutante, voilà, ça devrait aller parce qu'en fait le gel se positionne vraiment, vraiment facilement. Donc si vous avez du mal à créer ce bombé, tenez votre doigt vers le bas. Et en fait, quand il est vers le bas, je me fais <rire> je me fais agresser par une mouche. Euh, quand vous le tenez vers le bas, essayez de repositionner bien le gel au niveau donc de euh, du bombé. Mais surtout, veillez bien à ce qu'il y ait assez de gel sur la zone fracturée. Donc là, on peut limite en reprendre un tout petit peu pour renforcer encore un peu. Il y aurait même l'option de rajouter euh, carrément de la fibre de verre. Bon, ces gels là sont déjà renforcés en fibre de verre, donc logiquement, il n'y en aurait pas besoin. Donc voilà, à ce moment-là, bon, il y a un tout petit décalage ici sur le haut, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc de toute façon, on va le rectifier ensuite. L'objectif, c'est vraiment de ne pas avoir trop de gel, d'avoir vraiment quelque chose qui est joli, qui est fin, euh, qui est homogène, pour qu'en fait, après, on ait le moins de travail possible. Donc, toujours, on referme nos gels avant de catalyser. Et on va catalyser pendant 90 secondes environ. Voilà, une fois que l'ongle a fini de catalyser, on voit qu'il est brillant, mais qu'il présente toujours un film de dispersion, c'est-à-dire un film collant. On va le retirer avec le, euh, le cleaner, Et donc, du coup, on voit que notre ongle est relativement brillant. Donc, un petit peu plus que mes ongles naturels. Donc, si on veut vraiment un effet très, très naturel, ce qu'on va faire, alors on pourrait hein, euh, mettre une couche de gel sur tous les ongles et avoir vraiment un résultat comme ça, très brillant, très naturel aussi. Mais dans ce cas-là, voilà, si je veux quelque chose qui corresponde à peu près à mes autres ongles naturels, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc passer le bloc polissoir sur tout l'ongle. Logiquement, si l'application du gel a été bien faite, il n'y aurait même pas vraiment besoin de limer. Si nécessaire donc on va vérifier plusieurs angles c'est à dire on va vérifier donc de devant euh, si euh, il y a suffisamment de finesse on va venir vérifier sur les côtés si vraiment l'application a été bien réalisée donc euh, voir si le bombé est joli là par exemple je trouve qu'il y a un tout petit peu trop de matière sur l'avant donc on peut encore relimer un petit peu et si le bloc polissoir ne suffit pas, on peut carrément prendre une lime plus professionnelle pour relimer légèrement. Par contre, on évite de passer trop sur la zone de fracture. On va venir très légèrement la relimer. On a fini bien sur les côtés. Voilà, et là, on ne veut vraiment pas garder les stries, Donc, bien sûr, on repasse le bloc pour l'histoire. et là on voit qu'il est plus mat que les autres alors vous avez deux options soit vous passer le blog pour' histoire un petit peu sur tous vos ongles si vous aimez bien l'aspect mat ou si vous le voulez un petit peu plus brillant en fait vous pouvez utiliser la lime euh, Your nice. voilà comment se présente la lime donc en fait vous avez un côté blanc et euh, donc gris foncé et un côté plus gris clair en fait, ce côté-là va vous permettre, comme le bloc polissoir, de dépolir légèrement la surface, mais il va rendre le grain encore plus fin que le bloc polissoir. Donc, on va passer, dans bon, un premier temps, le côté blanc et gris foncé pour vraiment affiner encore donc, la surface. Quand je parle d'affiner, c'est vraiment la rendre le plus lisse possible, en fait. Hein. Et maintenant, on va passer le côté gris pour venir redonner de la brillance donc légèrement de la brillance hein. on ne veut pas forcément avoir énormément de brillance mais euh, avoir un aspect très très naturel au niveau de notre ongle donc là en fait on va polir en fait souvent on, on galvaude un peu les termes c'est-à-dire que là on dit euh, qu'on polie l'ongle en fait on dépolit l'ongle là en fait ça rend brillant donc ça polie et là vous pouvez voir le résultat, donc mon ongle est euh, vraiment très très naturel, il ressemble vraiment beaucoup aux autres. Alors là comme je vous ai dit, j'ai utilisé un gel légèrement rosé, donc il va être légèrement plus rosé que les autres. Là j'ai utilisé un gel légèrement plus euh, donc blanc, c'est-à-dire qu'il va être, euh, c'est le, le milky, donc entre blanc et, euh, et donc transparent. Donc en fait, vous voyez vraiment bien la différence entre les deux. Donc cela est légèrement plus rosé, cela est légèrement plus blanc. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore trop repoli depuis. Je l'avais bien dépolie. Voilà, je fais la même chose pour bien vous montrer. Donc n'hésitez pas à appuyer un petit peu. Et d'ailleurs, ça, vous pouvez le faire aussi sur vos ongles naturels pour les faire briller. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, mais surtout pas avant une pose de vernis semi-permanent ou une pose de, de gel ou quoi que ce soit. Une pause de gel, pose de vernis semi-permanent, vos ongles doivent toujours être bien mat. Euh, par contre, si vous faites, voilà, c'est ce qu'on appelle un, un gainage, et eh bien euh, quand vous appliquez ensuite votre couleur par-dessus, là, votre vernis semi-permanent, il tiendra vraiment 3 semaines, 1 mois, euh, facilement. Même sans finition puisque ces produits-là contiennent la base, la couleur et la finition en un seul produit. Donc là vous pouvez mettre deux à trois couches euh, de Freedom et ensuite euh, ben voilà, vous êtes tranquille. Mais je vous montre tout ça dans une autre vidéo. Donc si vous avez aimé euh, voilà cette vidéo, si vous avez aimé mes conseils, si vous voulez retrouver les produits, tout se trouve donc juste sous la vidéo. Et si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre régulièrement puisque je publie régulièrement des vidéos. Dites-moi aussi en commentaire quelles seraient les vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Voilà, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très très très bientôt.